dans l'épisode précédent. Alors que le voyage se déroulait plutôt bien... Monsieur, vous, vous effrayez les autres passagers. Ouais, j'ai dit plutôt... Bien. Mm -hmm. Enfin bref, un terrible incident survint en plein vol. J'ignore ce qui s'est passé, mais à mon réveil, j'étais seul, au milieu d'un territoire inconnu. Ce qui n'était pas sans rappeler la terrible histoire des Rubimans mm -hmm. du vol 571. Mais c'est quoi cette météo de merde? Ça fait cinq jours que je marche et toujours pas notre rescapé retrouvé. Oh, J'en ai marre. Et on me voit la prise dans une tempête de neige en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? J'imagine qu'il devait appartenir à un passager Voyons ce qu'il contient. Alors bien sûr, je m'attendais pas à un menu Big Mac et un grand coca, mais là, il faut bien avouer que la récolte est maigre. Le sac contient deux objets. Ce livre, qui n'est même pas en français, et une gourde. Et bien sûr, elle est vide. Bon, elle ne va pas le rester très longtemps. Je sais que je ne peux pas manger la neige, ça peut me causer des blessures dans la bouche et je perdrais trop d'énergie à me réchauffer. Par contre, je peux en contenir un peu dans la gourde. Et dans un petit moment, j'aurai de l'eau. Allez, on continue. Il y a quand même quelque chose qui m'intrigue avec ce livre. Je l'ai feuilleté brièvement tout à l'heure et je n'arrive pas à reconnaître son alphabet. Alors je suis certain qu'il ne s'agit pas d'une langue encore parlée de nos jours, mais paradoxalement je ne retrouve pas non plus des caractéristiques similaires à une quelconque langue morte. C'est étrange et ça me rappelle une vieille histoire. Je n'ai pas l'autre manuscrit pour comparer, mais je jurais que leur alphabet est identique. Excusez-moi. Je pensais à voix haute. Regardez un peu cette écriture, vous la voyez Eh bien, je l'ai déjà vu dans un ouvrage datant du 15e siècle que l'on nomme le manuscrit de Voynich. Regardez, ce livre comporte des indications sur la botanique et sur l'astronomie, tout comme le manuscrit dont je vous parlais avant. C'est surprenant. Pourquoi prendre un tel livre dans son bagage en cabine Ça n'a pas de sens le manuscrit de Voynich tire son nom de l'homme qui le rendit célèbre à certains, Wilfried Voynich qui entra en sa possession en 1912 lorsqu'il racheta une collection de livres anciens à une communauté jésuite près de Rome. Durant une grande partie de sa vie, Wilfried Voynich tenta de déchiffrer le mystérieux ouvrage mais n'y parvint pas. De nos jours, l'analyse au carbone 14 a permis la datation du Voynich. ce manuscrit aurait été rédigé entre 1450 et 1520. De plus, l'analyse des pigments de couleur utilisés pour les enluminures correspond également à cette époque. Toutefois, l'auteur est anonyme et son écriture reste indéchiffrée à ce jour. Les historiens ont bien tenté de retrouver l'auteur de ce manuscrit. Une des plus anciennes traces à ce jour est une signature en bas de la première page laissée par un certain Jacob de Tepenech, un grand médecin du 16e siècle. Cependant, Jacob de Tepenech étant né en 1575, il ne peut être l'auteur du Voynich, il n'est que l'un des tout premiers propriétaires. Dans une de ses lettres, Tepenech suggère que le manuscrit appartenu à Rodolphe II de Habsbourg, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Lui-même tenant l'ouvrage d'un certain Roger Bacon, un éminent scientifique. Toutefois, Roger Bacon mourut en 1294, il peut donc ni être l'auteur ni l'un des propriétaires du Voynich. La piste de l'auteur s'arrête ici. Concernant le contenu du livre, il est tout aussi mystérieux que son auteur. Si on se fie aux illustrations, l'ouvrage pourrait traiter de botanique, d'alchimie, d'astronomie ou encore de médecine. Toutefois, en comparaison à d'autres livres de l'époque, les enluminures sont très grossières, imprécises, comme cette plante dont la fleur et les racines sont démesurées. Quant à l'alphabet, il représente certainement la plus grande part du mystère car personne n'est encore parvenu à en déchiffrer le sens. Durant la seconde guerre mondiale, les services secrets américains s'amusèrent à déchiffrer tous les textes cryptés qui leur tombaient sous la main. Cet entraînement avait pour but d'améliorer leurs compétences en matière de cryptographie. Le Voynich est le seul texte qui le résista. Pourtant, de nombreuses analyses linguistiques démontrent que le texte possède un véritable sens logique. La fréquence de répétition des lettres est cohérente avec les langues naturelles. De plus, on y retrouve des lettres fréquemment répétées, comme nos voyelles. Une analyse encore plus marquante démontre que la fréquence de répétition des mots suit la loi de Zip. En somme, si le mot le plus fréquent apparaît 8000 fois, alors le second mot le plus fréquent apparaîtra en moyenne 4000 fois et le troisième environ 2666 fois. Selon les analyses de cryptographie, de bibliométrie, le texte paraît donc être sensé et ressemble à un langage naturel. Toutefois, jusqu'ici, les plus puissants algorithmes informatiques n'ont toujours pas réussi à percer le mystère du code du Voynich. Pour terminer, il existe un dernier fait marquant concernant cet ouvrage. Apparemment, l'auteur serait parvenu à écrire le texte de A à Z sans commettre aucune rature. Chose hautement improbable quand on sait qu'il s'agit d'un texte long de 170 000 caractères et pourtant, c'est bien la réalité. Alors au final, que savons-nous vraiment du manuscrit de Voynich Les différents analystes qui se sont penchés sur les différents aspects de l'ouvrage nous ont apporté une grande connaissance à son sujet, mais certainement pas sur les points les plus importants. En somme, nous savons que le Voynich date du 15e siècle et qu'il a été rédigé aux alentours de 1450. L'analyse des pigments de couleur nous prouve qu'il s'agit véritablement d'un ouvrage d'époque. De plus, les matériaux utilisés pour sa confection ont dû coûter très cher à l'auteur. Nous arrivons également à retracer son parcours depuis Rodolphe II de Dasbourg jusqu'à la bibliothèque de Yale aux États-Unis, où il demeure actuellement. Toutefois, un mystère demeure sur l'origine de l'ouvrage, car on ne sait toujours pas par qui ou pourquoi il a été écrit. La théorie la plus probable laisse à penser qu'il s'agirait d'un traité de médecine naturelle. Pour des raisons commerciales ou pour éviter de se faire prendre par l'inquisition papale, l'auteur aurait crypté son savoir. Bien sûr, le manque de connaissances laisse rapidement place aux théories les plus farfelues. Ainsi, certains y voient la recette de la pierre philosophale ou le livre de la connaissance absolue. Bien sûr, il est également possible qu'il ne s'agisse que d'une grande supercherie vieille de plus de 500 ans. Aujourd'hui, deux théories se détachent pour expliquer l'origine du vonich. Certains pensent avoir identifié des illustrations comme étant des plantes originaires du Mexique et reliraient l'alphabet avec un ancien dialecte aztèque. D'autres préfèrent la piste italienne, pensant avoir identifié des dessins comme étant la basilique Saint-Marc de Venise ou le château de Milan. Mais bien sûr, le secret reste encore impénétrable, tout comme mon interprétation de ce livre. C'est providentiel, c'est tout en plus. Avec tout ce neige, je risque même pas d'en manquer. Il commence quand même à cailler. Hein. Je vais descendre à une altitude un peu plus raisonnable. Je reprends ma route et je vous dis à très bientôt dans le futur pour un peu plus notre passé.